Bonjour docteur, comment vont vos patients Bien, bien. Vous pourriez peut-être expliciter bah, Pour faire simple, ils se portent aussi bien que des personnes qui se seraient assommées en s'écrasant sur un sol métallique. Je vois. Bon, il va falloir les réveiller. Le commandant voudra les voir ce soir lors de la réunion. Or il nous reste des choses à leur expliquer avant. Et surtout ils vont devoir prendre une douche parce que là il pue la mort. Oui, alors réveillez-les en douceur parce qu'ils ne sont pas encore complètement remis, vous comprenez Mais vous venez de me dire qu'ils allaient bien. Tout est relatif, caporal. C'est ça, c'est ça, je me foutrais moi des relatifs. Capitaine la brute, réveillez-vous Mais oh capitaine, réveillez-vous Caporal, j'avais dit en douceur, ce n'est pas en les électrocutant que vous allez les remettre en forme. Mais j'ai rien fait moi Et merde, ça l'a complètement grillé, il est mort. Chier, on n'a le droit qu'à 5% de dégâts collatéraux. En ce cas, si c'est pas toi, que s'est-il passé Bah, ça doit être encore une putain d'attaque de ces hackers de la planète Kikou. Ils ont dû pirater une partie du système et déclencher sans faire exprès cette décharge. Je croire qu'ils ont que ça à faire. Putain, mais ils ont tous décidé de m'emmerder aujourd'hui ou quoi Attaque informatique de niveau 2. Tous les gradés doivent se rendre immédiatement au centre de commande. Je répète, attaque informatique de niveau 2. Tous les gradés doivent se rendre immédiatement au centre de commande. Veuillez aller, docteur, je vous confie nos nouveaux arrivés. Je vais te garder en vie ceux qu'ils sont encore Je reviens dès que possible. Pas de problème. Oh, C'est quoi ce sale tel bruit Va pas laisser les gens repris tranquille ou quoi Mais, mais où on est, nous Mais Qu'est-ce qui arrive au paradis Putain, là, il a tout grillé. C'est normal, il vient de se prendre au moins 2 kilowatts en travers du corps. Autant vous dire que là, il est plus très vivant, pote. Et Je comprends trop rien à votre histoire de kilos Par contre, j'aimerais vraiment savoir où on est, non dis-tu L'alimentation en électricité de cette alarme va être coupée dans quelques instants. J'espère que vous avez tous compris le message. Sinon, vous n'aurez qu'à vous plaindre au ministre. C'est pas que je sois fait marre, mais si tu pouvais réveiller celle qui reste avant que j'explique, ça m'éviterait de répéter. Pas besoin de vous fatiguer pour ça, je suis déjà réveillée. Vous ne croyez tout de même pas que j'allais rester endormie alors qu'une alarme venait de nous exposer les tympans Je dois dire que j'y avais pas pensé. Je ne m'étais pas manifestée parce que oui, je l'avoue, j'espérais que votre blabla inutile allait m'aider à me rendormir. Mais... Attendez, le paladin est mort Et son âme, bien de bochant avec son accent tout pourri, il est assez sympa. Et merde, je vous préviens, moi, la minute de silence, je vais la faire. Je suis pas sans cœur. nous quoi Que la tueuse fasse une minute de silence si c'est ce qu'elle souhaite, mais revenons au sujet qui nous intéresse si vous le voulez bien. Ouais, pas de temps à perdre avec ce genre d'âmerie, t'es Dieu. Vous êtes dans l'Hypermantos 2, un vaisseau militaire de la Confédération Granolactique. Et d'après la caporale, vous faites partie de l'équipage de ce vaisseau. Vraiment Effectivement. Vous, monsieur la brute, vous en êtes le capitaine, tandis que Feu le paladin était un des agents d'entretien qui s'en occupait. Quant à la demoiselle qui se fait nommer la tueuse, elle est un simple soldat. Ouais, mais en fait, le seul problème dans votre jury, petite histoire, c'est que j'ai pas le moindre souvenir de tout ça. Hein Je me souviens très bien des derniers mois de ma vie. Ce que vous me racontez n'en fait pas partie. D'ailleurs, on vient d'un autre monde, donc bon, de l'avoir vécu dans votre euh, vaisseau, je sais pas quel machin, je bizarre... Et, et bah ben voilà, hein Vous ne vous souvenez absolument pas de tout ça Oui, c'est ça. Je suis arrivé ici il y a une semaine, dans les mêmes conditions que vous. Je ne me souvenais de rien du tout. Bon, on m'a rapidement tout expliqué. Le général vous donnera sûrement des explications ce soir lors de la réunion. Une réunion Ouais, histoire de faire un point sur la situation, il paraît. <rire> Tiens, j'entends la caporal clair, Revoilà, docteur. Je constate que tout le monde est réveillé par ici. Sauf le mort, bien sûr, mais je ne m'attendais pas à de pareils miracles de votre part. Vous leur avez fait un petit débriefing Évidemment. Mais, mais qui a touché à ma hache Tu te de la trappe, celui qui m'a volé ma hache, lui casse sa tronche de gobelin. Mais voyons, vous n'avez jamais eu de telle chose, capitaine. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, moi, je vous crois pas. Rendez-moi ma hache, n'en dis-tu Du calme, capitaine, du calme. Si vous voulez une hache, je vous en ferai porter une dès que possible. Dès que possible, quand ça, hein? Dès demain, capitaine, ça vous me va? Ouais. Moi, je voulais ma hache à moi. Hein Pas l'âge toute pérave que vous allez me filer à tous les coups. Je plus qu'elle soit gobline. Mais non, ce serait une très bonne hache, capitaine. Ouais. Enfin, on va passer les poches pour cette fois. À quelle heure est prévue la réunion? Je vois que vous les avez informés de celle-ci, docteur. Très bien. Le conseil en question aura lieu à 7 heures. Vous avez le temps d'aller vous laver avant que nous nous y rendions. Pourquoi vous nous parlez de nous laver, hein Eh bien, disons que pour des raisons que nous ne devrons bientôt vous expliquer, vous ne vous êtes pas lavé depuis longtemps. En conséquent, vous puyez. Hop hop hop hop hop Doucement, mademoiselle. C'est que j'ai déjà pris mon bien-annuel il y a à peine trois semaines, moi. Vous allez voir à pas pousser les doses Dois-je vous rappeler que vous faites partie de l'équipage de ce vaisseau, et que comme tous ses membres, vous vous lavez au moins trois fois par semaine selon les mesures imposées par le gouvernement dans le cadre d'expéditions telles que la nôtre. Je suis déçu de contredire vos dires, mais il n'y a jamais eu un seul moment de votre vie où vous avez pu user d'un système de bain annuel. le connerie que ce baratin. Le bain est une ancienne et très importante traditionnelle. Si le je veux bien aujourd'hui, hein mais pas de fois, tu m'entends Pas deux, hein Mon prochain mai, ce sera dans deux ans, et encore Non, mais oh Bon, eh bien si tout le monde est d'accord, vous allez pouvoir nous montrer ces douches, caporal. Tout à fait, suivez-moi. Docteur, je suppose que vous avez des choses à faire Nous nous reverrons donc ce soir à la réunion. Ah, ce soir Nous voici arrivés. Nos douches obéissent à vos pensées. Donc normalement, si vous êtes capable de réfléchir et penser, vous ne devriez pas avoir de problème. Vous pouvez y aller. Des uniformes propres vous attendent juste à côté de la douche. Mmh, Allez, il est le moins chaud! Maquet, tu es entouré d'une belle bande de bras cassés! Effectivement. Mais attends, tu es qui toi? Moi? Maquet, je suis Pedro Ramirez et je suis le meilleur que je suis un Mexicain avec un sombrero et un moustache. Et pourquoi vous êtes là? Je m'ennuyais, alors j'ai décidé de faire un petit tour par ici. Et je dois dire que je ne suis pas sous. Oui, et eh bien ça ne se voit peut-être pas, mais je suis occupé. Donc si vous vouliez bien partir, ça m'arrangerait. Alors, à bientôt! À bientôt. Comment ça, à bientôt J'espère ne jamais te revoir, oui. Bonjour, commandant. Je les ai récupérés comme convenu, ils sont en bonne forme physique. Ce n'est pas grave, bien que cela n'ait pas été prévu ainsi, ils feront l'affaire. Bien, commandant. À tout à l'heure, commandant. Bon, vous êtes prêts Ouais, ouais. Très bien. Dans ce cas, nous allons pouvoir nous rendre à La Réunion. Ma, il est toujours rêvé de m'installer à La Réunion. Mais c'est qui ce mec Encore toi Et comment fais-tu pour t'approcher de nous aussi discrètement Tu me fais peur à chaque fois. Une serpillère est sa discrétion garantie. Pas cher, garantie 3 ans, une bonne affaire. Recommandé par tous les agents d'entretien de l'URSS. Ma, il est craint de devoir vous quitter une bonne fois pour toutes. On m'appelle. Mais a très demandé, c'est qu'il est que le grand Pedro Ramirez, un frère du grand pape Henri 625. C'est qui ce phénomène Vous avez un petit asile pour les fous dans votre vaisseau Un certain Pedro Ramirez. Je ne sais pas trop d'où il vient, mais c'est la deuxième fois que je le croise sur ce navire, c'est étrange. À présent, il nous faut nous rendre conseil. Fou mmh. Non, vous ne l'êtes pas encore. Mais comme je vous l'ai dit, vous vous en approchez pas trop mon ami. Vous êtes même au bord de la rupture. Non, c'est pas possible, c'est faux. Vous pourrez dire à croire ce que vous voudrez, mais vous ne pourrez pas échapper à la vérité. Vous n'auriez jamais dû vous attacher à un personnage d'une nouvelle histoire. C'est votre complaisance auprès de lui, puis sa mort soudaine, même injuste, du moins de votre point de vue, qui a détruit votre équilibre intérieur. Votre faute a été là. Vous avez désobéi à la première de toutes nos règles. Vos règles sont inutiles. Vous êtes tous inutiles. Les chaînes que vous m'imposez sont inutiles. Je vais détruire cet endroit de malheur. Cette réalité corrompue. Je vous ai tous. Vous me comprenez Je vous ai tous. Je crains qu'il ne soit déjà trop tard, mon ami. Arrête avec ce mot. Je ne suis pas ton ami. Cela fait bien longtemps que je ne suis plus ton ami. Depuis sa mort Depuis que tu me fais prendre des médicaments pour que je reste endormi Tu as vraiment cru que tu me tiendrais hors d'état d'agir Hors d'état de nuire Je vois que la division de ta personnalité est trop avancée pour que je puisse te soigner. J'ai essayé. On commencé le traitement, mais apparemment ça n'a pas marché. J'aurais au moins fait tout mon possible avant de mourir. Arrêtez J'ai bien voulu te faire de mal à personne. Je veux pas te faire de mal je suis qu'amour. Et tu crois que l'amour pourra te sauver Pourra nous sauver Non, ils faut tout faire vérité en face. Nous n'avons pas besoin de ce monde. En plus, celui-ci est extrêmement mauvais. Il nous faut le détruire. Il nous faut le détruire. Si tu avais encore toute ta tête, je t'aurais aidé à changer ce monde. Mais en le transformant. En le reconstruisant. Pas en le détruisant. Mais ce n'est plus à l'ordre du jour. Mais non. Il n'est pas trop tard. Il est jamais trop tard Oh que si, il est trop tard D'ailleurs, tu seras le premier à mourir, mon ami. Mais ça, je l'avais deviné, tu sais. Je le savais déjà avant que tu ne viennes me voir cet après-midi. Sache que j'étais le narrateur de ton histoire à toi, jusqu'à aujourd'hui. Car c'est en ce jour que je vais mourir, de tes propres mains. Mais non Je ne veux pas lui faire de mal Dis-moi qu'on va pas lui faire de mal Oh mais bien sûr que je vais pas lui faire de mal, je vais juste lui tirer une jolie petite balle entre les deux yeux Je ne te ferai pas le plaisir de demander pitié, ni de hurler de souffrance. Pour couronner le tout, sache qu'il existe des personnes qui connaissent les autres raisons de tes changements. Et oui, tu comprends Ce sont tes points faibles. Espèce de salon flux Ah Il tenait tu m'entends Il tenait Espèce de médecin de mal Ah Ah <rire> Il connaît ta fin ah tu vas te faire, oui ou merde Nous y voilà. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Je suppose que vous ne vous souvenez malheureusement plus de qui je suis. Je me présente donc, je suis l'intendant Xin, et voici Mérop, le commandant de la flotte. Bonjour messieurs. Bonjour, bon, bon, bon, bon, bon. <rire> Je t'en prie. De t'acharner sur son corps. Il est mort, tu vois pas Tu te crois en mesure de me donner des ordres Crois bien que ce n'est pas le cas, et ta réponse me le confirme. Ah. Nous avons de nombreuses choses à faire à présent. Mais avant tout, il nous faut cacher le corps. Oh. Coucou tout le monde, c'est Gdrasil Vanheim, le créateur des aventures et donc le tabarbe. Si vous avez bien aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, laisser un commentaire, ça fait toujours chaud au cœur. Et très franchement entre nous, je vous conseille de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos, c'est gratuit. Enfin, si vous voulez en savoir plus sur nous, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur notre site web, totipice.fr. Sur ce, à bientôt pour un nouvel épisode.